en ne montrant pas immédiatement sa nocivité, en choisissant certains comme ses victimes et pas les autres, en commençant de manière bénigne pour se déchaîner subitement ou, au contraire, en disparaissant sans trace. Mais ce virus va jouer sur nos nerfs en faisant durer l'épidémie, en étalant ses résurgences et ses attaques. On garde le moral lorsque la guérilla est de courte durée, mais pas quand elle s'étend dans la durée. Nous allons donc devoir nous habituer, modifier durablement nos comportements, développer la patience pour ne pas nous effondrer à force d'usure. Ce sera plus facile pour ceux qui ont déjà rencontré beaucoup d'épreuves de longue durée et qui auront déjà développé la vertu de patience ou celle d'endurance. Mais ce sera surtout plus facile pour ceux à qui Dieu donne la vertu d'espérance. Car s'il y a bien une dimension de l'espérance qui est toujours présente et qui anime l'espérance, c'est qu'elle attend les biens qui lui sont promis. L'espérance dans les biens éternels nous apprend déjà à vivre dans l'attente et dans une attente ultérieure, supérieure à toute autre attente. Pour approfondir cette dimension de l'espérance, nous nous sommes tournés vers un texte de l'Épître aux Romains au chapitre 8, frère Renaud. Je considère les souffrances du siècle présent indignes d'être comparées à la gloire destinée à se dévoiler à nous. La création en attente espère la révélation des fils de Dieu. La création a été soumise à la vanité, non pas volontairement, mais par celui qui l'a soumise. Mais c'est avec l'espérance que la création elle-même sera libéré de la servitude de la corruption pour recevoir la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Nous savons que toute la création gémit et souffre les douleurs de l'enfantement jusqu'à maintenant. Non pas elle seule, nous-mêmes qui possédons les prémices de l'esprit, nous aussi gémissons, espérant l'adoption filiale et la rédemption de notre corps. C'est en cette espérance que nous avons été sauvés. L'espérance vue n'est plus l'espérance. Celui qui voit, qu'espère-t-il? Si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'espérons dans la constance. De même, l'esprit se joint à notre faiblesse. Nous ne savons pas quoi demander, mais l'esprit intercède en nous avec des gémissements ineffables. Celui qui scrute les cœurs sait les pensées de l'esprit qu'il intercède, selon Dieu, pour les saints. » Alors, je voudrais juste, en, en introduction de, de, de ce texte, euh, présenter le euh, la, la petite, euh, la petite, euh, petit développement que, que saint Thomas fait au début de son commentaire sur ce texte, où il dit euh, prene, « faisons attention au « je considère » du début, ou « j'estime ». Le « je » ici, de Paul, exprime une, une expérience qu'il a et que nous n'avons que très modestement ou très difficilement. Pourquoi Parce qu'il dit, chez Paul, il y a eu à la fois l'expérience de la conversion sur le chemin de Damas, où il a été, comme il, il le dit lui-même, été élevé euh, quasiment au, au paradis, élevé, ravi jusqu'au paradis, entendant des paroles ineffables, et en même temps, il a subi les tribulations en permanence à cause du Christ. Et il dit, en fait, euh, Paul a fait cette expérience de l'espérance dans laquelle il subissait en permanence les tribulations au nom du Christ, et il savait quelle était la gloire qui était promise, parce qu'il avait, avait vu quelque chose de cette gloire. Et Thomas dit, il n'y a que Paul, enfin Paul et quelques autres, Saint Jean par exemple, Moïse, qui pouvaient avoir une idée de cela, de cette espérance, et de, ce, de cette question de l'attente, mmh. euh, c'est-à-dire du, du fait que ce que l'on vit mmh. ici-bas est euh, euh, en décalage avec ce que nous vivons, euh, ce que nous sommes appelés à vivre en espérance, et en même temps, c'est dans ce, ce, ce temps que nous la vivons déjà, l'espérance. Donc, je, juste, je voulais introduire ça pour dire, euh, euh, on a dans ce texte une, une très belle, euh, en tout cas, d'après Thomas, mais je crois que c'est assez... Enfin, tu, Frère Renaud, je ne sais pas ce que tu en penses, mais en tout cas un témoignage concret d'un chrétien qui a vécu de, du plus profond ce mystère de l'espérance et de l'attente dans l'espérance. Alors je pense que saint Thomas a, a vu euh, <rire> lui aussi une vision presque surnaturelle, puisque c'est de fait un des très grands textes sur l'espérance que l'on trouve dans la Bible, ce, ce que nous avons lu. Euh, plein immense consolation pour nous. Et de fait, je pense que c'est très juste de, de considérer que l'espérance de Paul a grandi dans la mesure où il a reçu les prémices, en quelque sorte, de cette vision par des grâces spéciales que, qui ont été données, non pas d'ailleurs uniquement pour eux, mais pour qu'ils en fassent bénéficier à tous ceux qui reçoivent la révélation. Bien entendu que ces grâces, ces privilèges qu'ils ont reçus sont ordonnés au bien de tous, évidemment. Donc d'une certaine manière, ce texte est vraiment en effet la trace d'une espérance qui se fonde, enfin, qui, dont l'objet est, est bien possédé enfin, par quelqu'un qui, eu, euh, qui a été admis à une connaissance spéciale de cet objet vers lequel nous tendons dans l'espérance. Et donc là, je pense que Saint Thomas a très très bien vu. C'est vrai que euh, considérer, n'est-ce pas, dans, dans le verbe, dans le latin aussi, comme le disait Saint Thomas, il y a si douce l'étoile donc en effet ça veut dire qu'il a déjà le, le regard qui, qui porte sur les réalités célestes donc on voit bien comment saint thomas voit euh, assez, enfin, comment il, il peut dire que c'est une expérience du ciel hein, que, que, qui alimente l'espérance de paul alors c'est un texte immense euh, qui se trouve en fait euh, il est il, on sent qu'il est à la croisée de deux chemins le, il a inspiré beaucoup dans la tradition chrétienne, évidemment. J'aurais voulu commencer par le concile Vatican II, Lumen Gentium, qui dit ceci, « La destinée, c'est le royaume de Dieu inauguré sur la terre par Dieu même, qui doit se dilater encore plus, jusqu'à ce qu'à la fin des siècles, il reçoive de lui son achèvement. » Vous voyez, il y a bien cette idée que le royaume de Dieu est instauré ici-bas, d'une certaine manière, c'est une réalité qui est déjà présente, qui est au milieu de nous, qui est en nous, et en même temps, qui doit se dilater, comme dit le Concile, et en même temps, qui attend sa consommation, et le chapitre 48 de Lumen Gentium le précise, l'Église à laquelle nous sommes tous appelés, de laquelle nous acquérons la sainteté, « n'aura de consommation que dans la gloire céleste, lorsque viendra le temps où toutes choses seront renouvelées. » Ça veut dire que c'est bien commencé ici-bas, mais néanmoins l'achèvement ne peut se faire que dans la gloire du ciel. Et c'est là où on voit bien le, la, la grande, presque le déséquilibre, en fait que manifeste l'espérance, en fait, d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'elle est vécue concrètement par nous qui sommes encore dans ce monde, et où, ce, où le royaume de Dieu se dilate, et pourtant l'achèvement de ceci ne peut être qu'au ciel. C'est là où, de fait, il euh, y, y a un équilibre extrêmement subtil, enfin un une harmonie subtile, euh, qui définit la condition chrétienne, euh, et, euh, et qui, euh, qui, qui est toujours susceptible de basculer d'un côté ou de l'autre. Euh, alors, euh, ce, ce texte, donc... Euh, de fait, il, on voit bien qu'il qu veut nous, nous parler, euh, j'oserais dire, de la rédemption de l'univers. D'ailleurs, vous aborderez peut-être la deuxième partie du texte. On sent bien qu'il y a deux objets distincts de l'espérance dans ce texte. D'une part, la gloire de Dieu, la connaissance de Dieu, plutôt dans la deuxième partie du texte, l'adoption filiale, la rédemption de notre corps. Euh, l'espérance vue n'est plus l'espérance, donc on voit bien qu'il considère quelque chose que de divin à contempler, qui est l'objet de l'espérance. Mais le début parle d'une espérance, un objet second en quelque sorte, sur lequel je vais plus m'atteler parce que ça n'est pas sans écho aujourd'hui. À savoir que la création en attente espère la révélation des fils de Dieu. Elle espère être délivrée de la servitude de la corruption pour recevoir la liberté de la gloire. Et euh, donc là, nous avons vraiment un, un des textes les plus, euh, les plus admirables sur la participation du cosmos à la rédemption. Alors, là-dessus, il faut, faut faire très attention. Euh, le, Paul enseigne la rédemption de l'univers, mais ça ne servira pas plus les sciences physiques que la résurrection des corps ne sert la science médicale. Pourtant, pourtant, il n'est pas indifférent au médecin de savoir que le corps qu'il veut guérir est destiné de fait par Dieu à la résurrection et non pas à la mort. Même si, formellement, ça ne change pas l'art médical, la finalité de son art est quand même tout à fait différente. C'est sûr que quand on soigne ce qui est promis à la résurrection, c'est quand même mieux que ce qui est promis à la pourriture. Exactement. Dans un cas, on, tout à fait. on, on, prépare, les, on prépare pour la gloire, dans un autre cas, on empêche la, voilà. la pourriture d'arriver trop vite. Alors c'est là où le texte de Paul est d'un équilibre admirable, c'est que, enfin l'équilibre, il ne faut pas parler d'équilibre, le père de la soujol nous, nous a mis en garde contre cette notion. Mais en tout cas, le texte de Paul est admirable parce qu'il dit bien que, il y a une, une finalité de gloire pour cette création, euh, mais en même temps, euh, il ne veut pas en tirer une physique, bien sûr. C'est dans l'ordre de la finalité promise qu'il se situe, donc du point de vue des réalités théologiques. Euh, là, euh, après tout, on le voit hein, dans l'écriture, euh, le euh, domaine non pas médical, mais plutôt anthropologique, le soin des corps, vivants ou morts, euh, les traumatismes aussi qu'on leur inflige parfois, les rites qui entourent le corps, sa naissance, sa mort, etc., sont aussi, dans l'Écriture sainte, des promesses de résurrection. Donc, analogiquement, ce passage qui nous parle de la rédemption de l'univers est très important, je pense, pour définir une écologie chrétienne, ou plutôt, mieux que ça, un rapport chrétien à ce monde. Euh, le soin de la création n'a pas les mêmes motifs pour quelqu'un qui professe l'écologie profonde, euh, qui théorise euh, une sacralité de la nature, euh, avec l'écologie chrétienne qui parle de la finalité de gloire de la création telle que Dieu, euh, en, en fonction des promesses de Dieu. Pas, pas le, on n'est pas du tout dans le même type d'écologie, ça n'a pas le même motif, ça n'a pas le même fondement, ça n'a pas la même finalité. Et euh, donc ici, c'est pour ça, c'est un véritable régal hein, pour percevoir la, la, la vérité de l'écologie chrétienne. Enfin bon, voilà, En tout cas, c'est quelque chose qui est entré beaucoup dans le magistère de, ces dernières années, euh, à partir de la finalité promise, et donc de l'espérance, et pas d'un point de vue simplement d'une espèce de euh, panthéisme hein, qui glorifie la nature pour elle-même. Euh, alors, le, cette, ce rapport qui existe entre l'homme, son péché et la création, euh, on le trouve dans la Bible, euh, rappelez-vous, euh, après la, la, la chute d'Adam et Ève, il est question de, bah de, à la fois d'une sorte de châtiment et de rédemption par le travail. Bon, euh, je ne m'attarde pas là-dessus. Le, le, ce qui est important pour nous, c'est que l'espérance pour la création, et c'est ça que ce texte articule de façon admirable, euh, l'espérance pour la création est étroitement liée à l'espérance concernant l'homme. Euh, le, le corps glorieux, qui est par exemple promis, enfin que nous espérons, un corps ressuscité, témoigne d'une parfaite maîtrise de l'esprit sur le corps, euh, telle qu'elle se manifeste chez les saints, avec des miracles, euh, et euh, cet univers est probablement admis à, à cette espérance dans la mesure où il est de plus en plus soumis à l'homme, mais justement soumis selon la logique de la création. Et c'est vrai que la, la pandémie actuelle nous place exactement dans ce dilemme, à savoir, nous constatons que notre rapport prométhéen à la création est mis en échec, alors que ce texte nous propose une rédemption, qui, si elle est subord... de l'univers qui, si elle est subordonnée à celle de l'homme, doit passer eh bien, par une obéissance plus grande à l'évangile euh, et pas ce rapport euh, à la fois utilitariste, euh, prométhéen et idolâtrique au monde. En fait, moi, dans, dans, dans ce que je dis, j'ai l'impression que euh, l'homme ne peut avoir un juste rapport à la création que lorsqu'il perçoit qu'il est promis à la même fin. C'est-à-dire, ça c'est de même que lui, son espérance, c'est la résurrection, et dans la mesure où c'est la résurrection, ça veut dire la résurrection d'un corps, et d'un corps qui fait partie de la création, à ce moment-là, il ne peut plus regarder la création de la même manière, puisque cette création, elle est promise de quelque manière, elle aussi, à participer à cette glorification finale. Exactement. Et, et donc, au lieu de vouloir essayer de dominer, de, de, de se mettre au-dessus, de se placer au-dessus de la création pour la sujetir, euh, elle, elle se met à regarder la création comme ce dont elle fait partie, euh, euh, et en se disant, eh bien, tous les autres, toutes les autres créatures, elles aussi, sont vouées, ou euh, sont dans cette attente, de quelque manière, de, de la gloire des saints. Exactement. Alors, ce, que, ce qui est très important, et ce que nous enseigne l'Écriture sainte et ce texte-là, c'est que cette, cette glorification de l'univers est subordonnée à celle de l'homme. Et que, euh, puisque la rédemption de l'univers dépend intrinsèquement de celle de l'homme, il faut affirmer qu'elle vaine toute tentative de préparer la rédemption de l'univers si elle ne commence pas par celle de l'homme. Et euh, vaine la tentative de soumettre le corps à l'esprit si elle ne commence par celle de l'Esprit au Christ. Euh, la maîtrise acquise par l'homme sur l'univers est vaine, si elle n'est pas ordonnée à établir dans l'homme et entre les hommes la charité. Puisque au fond, c'est ça l'instrument, bien entendu, de cette, euh, la charité et l'espérance, sont précisément ceux qui habituent, accoutument notre être à leur éternité, c'est en quelque sorte le, la médiation que Dieu a choisi pour le salut de cet univers lui-même. Et donc, donc nous ne pourrons pas parvenir à, à préserver la planète, ou je ne sais pas quoi, enfin voilà, à, à des idéaux écologiques qui sont en eux-mêmes tout à fait louables, s'ils si n'en prennent pas la voie qui est celle choisie par Dieu dans l'œuvre de son salut. Et, et qui passe par la, en particulier par, on le voit, la conversion, euh, l'extension la, la, la, la, de l'Évangile, euh, le, la, la, la, la culture des vertus chrétiennes, et, et tout cela. Bref, on sent bien ici que ce qui prépare la rédemption de cet univers, c'est bien notre conversion. Et, et ça en dépend. Et Il y a une dimension dramatique, d'ailleurs, dans, dans ce que tu dis, c'est-à-dire que soit euh, une, une écologie pense. accepte mmh. de, commencer, enfin de, de commencer par soi-même mettre sa vie en ordre d'un point de vue d'une moralité, d'une mmh. recherche du bien, avant d'essayer de mettre en ordre le reste du monde. Mmh. Euh, deuxièmement, que ce, cette manière de se mettre en ordre sa vie doit se faire en se soumettant au Christ et à sa loi, et dans le rapport au euh, la, la charité envers le prochain. Et s'il n'y a pas ça, tout ce que l'on fera pour la création... Pour au nom de l'écologie, sera au contraire pour sa destruction. Oui, c'est ça. Hein et donc là, là, il y a un choix, il y a un drame. Voilà. Soit l'homme se convertit, et effectivement, son action écologique sera pour, pour le bien du, de, de la création, soit il décide de changer les choses sans lui-même être changé, et sans lui-même se mettre sous la loi du Christ et, et sous la loi de l'Évangile, et à ce moment-là, en réalité, avec les meilleurs sentiments du monde, il va aggraver les problèmes. Voilà, alors je, je suis tout à fait d'accord pour l'alternative, après... Aussi, bien entendu, que la, la, la, la, le, pro, le progrès moral passe par plusieurs voies. Et il y a aussi une manière, dans l'ordre de, de, de, de la jeunesse des choses, hein, de la jeunesse pratique, qui fait qu'il peut y avoir un soin premier pour la création qui vous entraîne à une conversion personnelle. Voilà. Et qui, euh, qui, de, qui, qui vous fasse vous dire ben, « Oui, mais je serais totalement cohérent avec ce que je souhaite, ce que je défends comme, euh, sur le plan écologique. » Euh, si je me mets moi-même en ordre. Donc en fait, a, ça la, peut création, dans les deux sens. la création nous apprend aussi voilà. à mettre notre vie en ordre. C'est du reste la, la base de toutes les morales Exactement. antiques Tout à euh, fait. qui était celle de, de rechercher une conformité avec l'ordre naturel. Alors je voudrais terminer en vous citant un petit passage, alors évidemment avec lequel Saint Thomas n'est pas d'accord, mais il ne serait pas d'accord, je ne sais pas s'il le connaissait, je ne pense pas, mais c'est amusant, c'est chez Théodore de Cire, qui lit alors vraiment de façon très étroite. La, la, la, le devenir de la création avec celui de l'homme. Écoutez donc. Euh, Paul appelle euh, vanité la corruption. Après cela, il enseigne que cette création sera libérée de la servitude de la corruption. Il enseigne que euh, la, toute la création visible a reçu une nature mortelle en partage puisque, en effet, le Créateur de tout avait vu par avance la transgression d'Adam et la sentence de mort qui serait prononcée contre lui. Il n'était donc pas convenable ni juste que les choses qui étaient en vue de lui participent à l'incorruptibilité, tandis que lui-même, il serait mortel et passible. Mais, puisqu'il a reçu par la résurrection, l'immortalité, ces choses-là aussi participent à l'incorruptibilité. C'est pourquoi il dit que les êtres, la création visible attend l'accomplissement et le changement de toutes ces choses. Donc là, c'est vrai que c'est magnifique, hein, vraiment le, le, ce devenir commun qui nous unit à la création, alors évidemment avec toutes les harmoniques que ça suppose, dans la culture, dans l'art, dans, la, dans la, la, la, la, la, la, la physique, la métaphysique. On voit bien que notre rapport au monde, ici, est vraiment présenté comme une, une véritable une aide, presque auxiliaire, que Dieu nous a donnée pour cultiver l'espérance que lui-même veut développer en nous. Alors frère Éric, après Théodore de cire et ses... Cette vue grandiose de l'espérance de l'homme, mais qui est une espérance qui englobe la création, euh, quel, quel regard veux-tu veux nous apporter sur ce texte Alors, le regard d'Augustin, de, de saint Augustin, c'est un texte qui lui est cher, ce chapitre 8 de l'Épître aux Romains, en particulier à cause de la comparaison de l'enfantement, cette notion de gémissement qui, qui colore de façon très précise l'attente chrétienne. Notre attente, que nous définissons par, par cette espérance, ce n'est pas attendre les bras croisés ou en se tournant les pouces, c'est l'attente de quelqu'un qui aime et qui désire, non seulement par les actes, mais aussi par une plainte continue, un soupir, le soupir de la prière. C'est un texte donc très présent dans la, la théologie d'Augustin, la théologie de, la, de sa vie spirituelle et de la prière. Le, le point sur lequel je, je, je vais vous présenter un texte d'Augustin, c'est ce lien qu'établit qu Paul entre à la fois la patience, l'attente et le visible. Je considère les souffrances du temps présent comme indignes d'être comparées il y a là un thème cher à Augustin, cette comparaison entre le présent et le futur, ce qui se voit, ce qui ne se voit pas, ce qui peut m'attirer et ce vers quoi je dois me laisser attirer pour être heureux. Donc ce sont des, des thèmes très présents dans, dans la prédication d'Augustin et c'est un extrait de prédication que je vous propose. Une prédication qui nous fait vraiment entrer dans le ton, dans le style du pasteur d'Hippone. Un style, vous allez voir, assez étonnant, déstabilisant même. Il sera question de l'œuf. Alors pour finir cette octave de Pâques, c'est peut-être <rire> assez, assez idéal. Augustin va nous parler de l'œuf, mais il nous en parle avec les mots de Saint-Luc. Puisque le texte de ce jour où il prêche, lui fait, fait entendre à la communauté d'Hippone Luc 11. cette grande mmh. exhortation pressante à la prière car quiconque demande reçoit qui cherche trouve et à qui frappe on ouvrira quel est d'entre vous le père auquel son fils demandera un poisson et qui à la place du poisson lui remettra un serpent ou encore verset 12 ou encore s'il demande un œuf lui remettra-t-il un scorpion Trois éléments, trois objets de la prière. Le pain, dans les versets qui précèdent, que je n'ai pas lu, le poisson et l'œuf. Augustin les convertit en les, les, trois, les trois vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité. La charité pour le pain... La foi, c'est le poisson, qui permet, alors Augustin a une belle image, le poisson qui, qui, qui fait son chemin dans l'eau, même quand c'est tourbillonneux, euh, tourbillonnant, parce que la foi, c'est ce qui nous permet, euh, sur Terre, malgré toutes les avanies possibles, de, de garder le, la route. Et l'œuf, c'est l'espérance. Alors on est dans un serment, serment euh, étonnant, on est dans l'année dans 410, euh, un, peu, un peu après le, le sac de Rome par Alaric, et Augustin a bien conscience qu'il y a un murmure de plus en plus dans sa communauté d'Hippone, et ce murmure se formule de cette manière-là, pourvu qu'il ne nous parle pas encore de Rome. Parce qu'Augustin avait tellement été troublé par Rome, par cette chute de Rome, et il en faisait tellement un, un, un instrument de prédication aussi, dans, dans, dans l'idée qu'il faut se rattacher au royaume des cieux et pas au royaume de la terre, que du coup, à Hippone, on avait parfois un petit peu assez d'entendre Augustin parler de Rome. Donc c'est vraiment un, un, un serment très, très impressionnant. « Si généreux qu'il soit, Dieu n'a rien à te donner de meilleur que lui. Mais afin de pouvoir goûter ce don précieux, tu as besoin de foi, besoin d'espérance, besoin de charité. N'est-ce pas aussi le nombre trois fois ?» espérance, charité ces trois vertus sont également des dons de Dieu Augustin développe la foi, développe la charité et au chapitre 7 paragraphe 7, il arrive à l'espérance reste l'espérance et l'espérance me semble-t-il peut être comparée à l'œuf, demandé dans la parabole l'espérance en effet n'est point encore la réalité comme l'œuf, comme l'œuf n'est point encore le poussin, bien qu'il soit quelque chose. Si les mammifères donnent le jour à leurs petits eux-mêmes, les ovipares ne produisent que ce qui est comme l'espoir de ces petits. Ainsi donc, l'espérance nous invite à mépriser les choses présentes et à attendre les biens futurs, à oublier ce qui est derrière pour nous porter avec l'apôtre ce qui est en avant. Seulement dit-il, oubliant ce qui est en arrière et m'avançant vers ce qui est devant, je tends au terme, à la palme de la céleste vocation de Dieu dans le Christ Jésus. D'où il suit que rien n'est si contraire à l'espérance que de regarder derrière, c'est-à-dire que de se confier aux choses qui passent et qui s'en vont, au lieu de compter sur ce qui ne passera jamais, quoique. On ne le possède pas encore et qu'on doive seulement l'obtenir un jour. Or, c'est quand des épreuves multipliées tombent sur le monde, comme la pluie de soufre tomba sur Sodome, qu'on doit craindre d'imiter la femme de Lot. Elle regarda derrière et resta aussitôt immobile, changée en un monceau de sel, pour inspirer et assaisonner en quelque sorte la prudence. Voici ce que l'apôtre Paul dit encore de l'espérance. Car c'est en espérance que nous avons été sauvés. Or, l'espérance qui se voit n'est pas de l'espérance. Comment en effet espérer ce qu'on voit Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas encore, nous l'attendons par la patience. Comment espérer ce qu'on voit On voit, voit l'œuf, mais l'œuf n'est pas encore un poussin. Et l'on ne voit pas ce poussin, parce qu'il est couvert de la coque de l'œuf. Il faut l'attendre, patiemment, et l'échauffer pour l'amener à la vie. Ainsi, applique-toi, porte-toi en avant, oublie ce qui est passé, car ce qui se voit passe avec le temps. Ne considérons point ce qui se voit, dit encore l'apôtre, mais ce qui ne se voit pas, puisque ce qui se voit est temporel, tandis que ce qui ne se voit pas est éternel. Oui, c'est vers ce qui ne se voit pas que tu dois porter ton espoir. Attends, prends patience, ne regarde point derrière, crains, crains pour ton œuf, le dard du scorpion. Non, que le scorpion ne brise pas cet œuf, que le monde ne détruise pas ton espérance par ce poison funeste qu'il t'offre en quelque sorte par derrière. Que ne dit-il pas en effet « Quel bruit ne fait-il pas derrière toi pour te porter à tourner la tête, c'est-à-dire à, à t'appuyer sur les biens présents Et toutefois, peut-on appeler présent ce qui toujours ne fait que passer ?» Augustin, là, donc, raccroche en fait ça, cette, cette, cette, cette, cette, cette réflexion sur l'espérance au thème de la chute de Rome, mais je vais en arriver au terme, à la pointe de cette, de cette méditation, avec quelques paragraphes qui, qui suivent, pour ne pas trop, trop, trop lire, qu'aucun murmure ne parvienne à vous, donc ces murmures du monde, qui essayent de vous retourner et de vous faire tourner la tête, comme il est arrivé à la femme de Lot, qu'aucun murmure ne parvienne à vous détacher de l'attente des biens à venir. Tous ceux qui, dans les adversités actuelles, outragent notre Christ, ne sont-ils pas comme le dard du scorpion Ah Courons cacher notre œuf mystérieux sous les ailes maternelles de cette poule évangélique qui crie « Jérusalem, Jérusalem ». Ceci s'adresse à la Jérusalem perdue de la terre et du mensonge. Combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants, comme la poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et tu n'as pas voulu. Ah, qu'elle ne nous dise point, j'ai voulu, et tu n'as pas voulu. Cette poule évangélique est en effet la divine sagesse, qui s'est incarnée pour se mettre à la portée de ses petits. Pour ses poussins, pour ses poussins, que ne fait point une poule Voyez ses plumes hérissées, ses ailes pendantes, sa voix fatiguée, affaiblie, amoureuse et languissante. Oui, déposons notre œuf, notre espérance, sous les ailes de cette poule sacrée. Alors, l'image est cocasse. Mais, euh, mais en fait, l'image est caucasse, elle est au service. Alors derrière, il y a une, théologie. D une Et D'abord d'un déchirement <rire> non, intérieur terrible. Oui. Parce que quand il parle de, Lot, de la femme de Lot qui se retourne, c'est lui se retournant sur Rome qu'il a connue. Bien sûr. Et se disant euh, c'est fini, hein, je ne la reverrai plus euh, dans, dans cet état dans que j'ai connu. Là, absolument. Hein, cette capitale que, du monde et... que j'ai connu. Euh, et, et, et, et donc se retourne, on voit bien le, le, le, le scorpion, hein, voilà. euh, ce danger contre lequel il lutte en oui, se disant, oui, mais oui. Euh, finalement, j'ai cette espérance des venir mais à chaque fois, j'ai ce souvenir oui. de, de Rome qui revient, j'ai cette euh, lancinante euh, euh, mémoire euh, qui, qui est douloureuse de Rome. Mmh. Et, et, et c'est comme ce scorpion qui viendrait tuer mon mmh, espérance. Hein et ce que tu dis est complètement concrétisé par la, par la prédication elle-même, parce qu'on a l'impression avec cette, cette image de l'œuvre, de la poule, qu'on est dans une prédication de, de, de, de campagne. Basse, de basse-cour. Et pas du tout. Dans la même prédication, Augustin fait parler le plus grand des poètes, Virgile. Il donne la voix à Virgile, et euh, il, il met dans, dans la bouche même de Virgile l'idée qu'en en fait la vraie patrie éternelle n'est pas Rome. Et donc, du coup, on sent qu'il y a ce combat intérieur dans Augustin aussi, dans, oui, dans cette Rome qu'il a aimée, dont il aime la culture, dont il aime le rayonnement, et en même temps, il sait que tout son désir doit être dans la, la cité céleste. Donc il y a vraiment ce, cette réalité-là. Oui. Et ce qui est frappant aussi, c'est qu'il a, il a bien fait ce... Mais ça, ça c'est typiquement Augustin d'arriver à, à, à très bien mettre en évidence l'ambivalence, c'est-à-dire... Ce qui euh, regarder Rome euh, qui est détruite, c'est revenir en arrière, c'est vouloir oui. retenir ce qui est passé, c'est vouloir retenir ce qui est périssable. Et en fait et l'espérance, c'est le mouvement inverse. ce qui nous tend vers les réalités qui durent vers les réalités éternelles. Et ce contraste, en fait, est mmh, mmh, extrêmement parlant oui. pour l'espérance. Le, pour oui, et puis d'un côté, cette Rome détruite que l'on voit, ou que l'on imagine, dont on peut avoir une connaissance sensible, et la réalité qu'on ne voit pas. Il y a vraiment cette ambivalence de ce que je vois et ce que je ne vois pas. Oui, parce qu'on revient toujours à cette différence, enfin, le, le point de départ de l'image, c'est que l'œuf, mmh. par rapport au petit du mammifère, c'est que l'œuf est au départ caché et ne montre pas ses promesses. On, on ne sait pas ce qu'il sortira. Il y, a, il, y a, il y a une inconnue, ou plus exactement, on ne voit pas ne ce voit qui pas. sortira. Il y a une cloison aussi qui le sépare de là. La... Il est séparé par une cloison qu'il faut donc percer il y a une espèce de voile oui. dur. Et en même temps, pour que cette cloison se perce, il faut qu'il y ait la, la couvaison, il faut couver voilà. cet œuf, donc le réchauffer dans la charité et le réchauffer sous cette poule qu'est la sagesse, le Christ mmh. lui-même oui. qui s'est incarné, alors ça c'est un grand thème, Augustinien aussi, oui. cette image de la poule, qui s'abaisse quand elle est assez petits et qui euh, montre des traces de sa faiblesse euh, en ayant les plumes euh, mal mises, mmh. la voix rauque, c'est la passion du Seigneur. Je vais rester dans, dans le même, euh, la même ligne qui, qui nous a conduits jusqu'à présent, euh, en, euh, en, en dégageant le, ce propre de l'espérance théologale. Euh, et dans son commentaire sur, sur notre passage, euh, Tom, saint Thomas d'Aquin euh, précise euh, ce, ce propre de l'espérance théologale. Euh, sur euh, Romains 8, 24, quand... Paul dit « C'est en espérance que nous avons été sauvés ». Voici le commentaire de Thomas. « L'espérance porte sur ce qu'on ne voit pas de manière présente, mais sur ce qui est attendu pour le futur. Or, nous avons été faits sauvés par l'espérance, donc nous attendons dans l'avenir l'achèvement du salut. Hein? » Euh, on ne voit pas de manière présente, on attend. Ce qui est présent, c'est la certitude que le salut est acquis, mais on ne voit pas encore ce salut accompli. Donc, euh, ce que l'on attend, c'est de voir ce salut qui s'accomplisse. Et donc, il y a un lien entre l'espérance et ce qu'on voit. Et je vais y revenir après à propos de ce texte de Paul. Mais je continue le commentaire de Thomas. « L'espérance suppose un mouvement de l'âme qui tend vers une chose qu'elle n'a pas. Mais lorsqu'elle est déjà en possession de cette chose, il n'est plus nécessaire de tendre vers, de tendre vers elle. » Donc, il n'y a plus d'espérance quand on a ce qu'on attendait. Bien. Mais tant qu'on n'a pas ce qu'on attend, on espère. Il faut remarquer que l'espérance, tirant en quelque sorte son origine de la foi, Paul lui attribue comme objet ce qui appartient à la foi, à savoir l'existence des réalités qu'on ne voit pas. On retrouve l'œuf d'Augustin. Hein. Euh, euh, ce qui est propre de l'espérance que Dieu donne, l'espérance théologale, la vertu théologale de l'espérance, c'est qu'elle porte précisément sur ce qu'on ne voit pas. Hein, c'est pas qu'on attend quelque chose de d'abstrait, etc., mais on attend quelque chose qu'on ne voit pas. Donc, tout va se jouer sur ce qu'on voit ou ce qu'on ne voit pas. Parce que le retard à recevoir le bien possède, de, en quelque manière, le caractère d'un mal, il s'ensuit que l'attente prolongée des biens absents, ce qu'on ne voit pas arriver, supportée avec tranquillité d'âme, est attribuée par Paul à la patience, bien qu'elle relève, plus exactement, dit Thomas, de la vertu de longanimité. Mmh. Les apôtres attendaient la gloire avec égalité d'âme, à la fois malgré le retard à la recevoir et malgré les tribulations. Donc, deux aspects qui rendent l'attente pénible, l'attente de voir mmh. pénible, c'est d'une part qu'on subit des, des peines, mmh. des tribulations, euh, et d'autre part, le fait que ça dure, le fait qu'il a l'attente se prolonge. Mmh. Et donc, dans les deux cas, on a quelque chose de, de pénible, il y a une dimension un peu pénible dans l'espérance, qui est, mais quand est-ce que ça va arriver Quand est-ce qu'on va voir venir ce que l'on attend Bien, je, je reviens maintenant sur le euh, tout début de, euh, de euh, du texte de, de Paul, qui met en, en, en balance, d'un côté, les souffrances du siècle présent, les, les, les peines de ce monde, les, les passions au sens de pâtir de ce, qu de, de ce moment dans lequel on vit, et la gloire destinée à se dévoiler à tous. Et notez que Paul parle bien d'une gloire qui est destinée à se dévoiler, non pas à se réaliser, mais à se dévoiler. Voici ce que dit euh, Thomas sur ce texte. Donc, continue Paul, J'estime les passions de ce temps indignes d'être comparées à la gloire future destinée à se dévoiler en nous. Paul montre ici l'excellence de la gloire future de quatre manières. D'abord, en disant qu'elle est future, c'est-à-dire qu'elle viendra après le temps. Et donc, il désigne son éternité. C'est pas simplement qu'elle est future parce que ça sera dans un temps futur. Mmh. C'est futur parce qu'elle est après le temps. C'est, elle s'oppose au temps comme l'éternité s'oppose au temps. Donc, cette gloire dépasse les souffrances de ce temps, comme l'éternel dépasse le temps. Ensuite, il évoque la dignité en parlant d'une gloire. Troisième trait, il parle de sa manifestation lorsqu'il dit que cette gloire sera dévoilée. Voici les petit commentaire de Thomas là-dessus. En effet, les saints possède déjà une certaine gloire, mais elle est cachée dans la conscience. En revanche, cette gloire sera, après le temps, donc dans l'éternité, révélée aux yeux de tous, les bons et les méchants. Enfin, Paul montre la vérité de cette gloire lorsqu'il dit qu'elle sera en nous. Point très important. Cette gloire sera en nous. « De fait, » continue Thomas, « si la gloire de ce monde est vaine, comme le dit Paul, c'est qu'elle est attachée à ce qui est hors de l'homme. On la place, par exemple, cette gloire, on la place dans l'étalement des richesses ou dans l'estime des autres hommes, que les autres hommes ont de nous. Donc c'est une gloire qui est toujours extérieure, toujours apparente, qui se voit, mais qui ne correspond pas à ce qui est intérieur et qui ne se voit pas. On est toujours dans l'œuf hein, de, de, de, de saint Augustin. Or, cette gloire future, portera sur ce qui est dans l'homme. Cette gloire sera en nous. Selon la parole de Jésus dans Luc, le royaume de Dieu est en vous. Hein? Ainsi donc, à les considérer en elles-mêmes, les souffrances de ce temps sont très loin d'être en quantité comparable à cette gloire future. Si on les prend sur le visible, il hein, euh, y a une distance infinie, ce monde-là euh, entre ce monde-là et le monde futur. Mais si on considère ces souffrances en tant qu'on les supporte volontairement pour pour Dieu et qu'on les supporte grâce à la charité que l'esprit déploie en nous, c'est-à-dire en nous, hein, dans l'invisible de notre conscience. Donc, si on considère ces tribulations ou ces souffrances en nous, à l'intérieur de nous, et qu'on les supporte grâce à la charité que l'esprit déploie en nous, alors l'homme mérite la vie éternelle par des souffrances qui sont dignes de cette vie éternelle. Et donc, en nous, alors je finis le texte, car l'Esprit Saint est une fontaine dont l'eau jaillit en vie éternelle, comme le dit Jean 4, 14. Donc, Thomas insiste ici sur le fait que avoir l'espérance, c'est avoir en nous déjà, une vie qui ne se voit pas, qui n'est pas de l'ordre des choses visibles, même si elle va manifester ses fruits hein, dans dans les dans, on le voit dans les vies des saints, on va voir les effets de la charité et euh, euh, mais pour l'instant elle est dans l'ordre de l'invisible, à l'intérieur, comme une gloire cachée et ce qui va euh, s'accomplir dans le futur c'est que cette gloire intérieure cachée qui se réalise au travers des souffrances de ce monde, en, en supportant les souffrances de ce monde, en les vivant avec le Christ, en les vivant dans la charité, c'est que cette gloire sera manifestée. Et à ce moment-là, l'espérance touchera à son but. Ce que nous espérons, et c'est là où on retrouve ce que dit saint Paul, ce que nous espérons, c'est de voir la gloire des fils de Dieu voir une gloire. Et Dieu, en réalité, réalise déjà de quelque manière cette gloire dans la vie de l'homme ici-bas, dans la charité. Tout cela est contenu à cause des, des peines, des souffrances, des tribulations que l'on vit. Mais euh, euh, dans, euh, dans l'éternité, cette gloire sera manifeste. Et, dit Paul, cette gloire aura, sera sans commune mesure avec ce que nous vivons, non pas au sens où ça n'aura aucun rapport, parce qu'en réalité, c'est bien cette gloire qui sera simplement dévoilée. Mais elle sera tellement plénière, telle, elle aura une, plus rien ne lui résistera, plus rien ne la contiendra. Et donc, en fait, elle aura une réalisation absolument parfaite. Euh, je, je finis avec un, un autre passage, au verset 19, lorsque Paul dit « l'attente de la créature » c'est l'attente de la révélation des fils de Dieu. Hein? Donc l'espérance, ce qu'on attend, ce qui, ce qui est assez, euh, peut être, comme, comme Thomas le remarquait auparavant, euh, peut être pénible dans l'espérance, c'est-à-dire on attend que ça, ça arrive, euh, ça tarde, hein? il, y a une, il y a une attente, hein? et, et quand le Seigneur nous dit ⁇ Veillez, hein, veillez, vous ne savez pas le jour et l'heure, veillez et priez ⁇ voilà l'attente voilà dans laquelle le Christ nous plonge. Et cette attente, c'est une attente de révélation. Tout ça parce que c'est ce qu'on ne voit pas, ce qui est sous le voile de la foi, ces réalités invisibles qui doivent se, se, se, se devenir manifestes. Cette gloire intérieure en nous qui doit devenir manifeste. Euh, voici le commentaire de Thomas. Il cite, premier épître de Jean, chapitre 3, verset 2. « Dès maintenant, nous sommes fils de Dieu » mais n'apparaît pas encore ce que nous serons. La dignité de la filiation divine est encore cachée dans les saints à cause des passions de ce qu'ils pâtissent, de ce qu'ils subissent à l'extérieur. Mais par la suite, cette dignité sera révélée quand ils recevront la vie immortelle et glorieuse. Et Paul dit que « l'attente attend » Alors, dans, dans le texte habituel qu'on a, c'est la création dans l'attente espère mais pour euh, dans le, le latin de, de Thomas de la Vulgate, c'est euh, deux fois le même verbe euh, l'expectatio et expectare l'attente qui attend Paul dit que l'attente attend et cette répétition indique l'intensité de l'attente l'exigence de l'attente vient du défaut dont la créature est le sujet. En effet ce à quoi rien ne fait défaut n'est pas dans la nécessité d'attendre quelque chose. Mmh. Et Paul montre ce défaut de la créature lorsqu'il dit que la création a été soumise à la vanité. Et donc l'homme va, pour euh, continuer la lecture de Paul, l'homme va gémir, euh, euh, il, il va être dans les douleurs de l'enfantement, ce, cette, cette espérance, hein, cette, attente, cette dimension douloureuse de l'espérance. Mmh. L'homme gémit étant, parce que, euh, les, à la fois, il y a ces, ces maux du monde qu'il subit, qu'il supporte, et qui font que euh, cette vie de la charité en lui reste cachée, elle reste invisible, elle reste. Voilà. Mais euh, et aussi parce qu'il y a une attente euh, de ces biens du ciel qui tardent à venir. Et donc, l'homme est dans le travail de l'enfantement parce qu'il supporte avec une certaine affliction le, regard, le retard de la gloire attendue. Et Thomas cite le Proverbe 13, l'espérance de ceux qui tardent afflige l'âme. Mm -hmm. Donc, euh, tout cela pour dire, je pense que ici, Thomas nous aide à, à bien faire attention euh, au lien entre espérance, attente et révélation, révélation. manifestation. Hein, euh, ce qui était le fond de, de, de, de l'affaire, exactement chez Augustin. Hein et souffrance aussi, quand même. Pardon et Souffrance aussi. Impa... Et, et souffrance, hein. ça, parce que c'est une sou... ici, ici, la souffrance dont il parle, c'est vraiment. Elle est motivée par cette situation d'attente, quand même. Tout à fait. C'est ça qui est impressionnant. Tout à fait. C'est que du coup, c'est une souffrance qui n'est pas stérile. Au contraire, elle est vraiment complètement tendue. Dans la, la vers mesure vers... où elle est portée par la charité. Alors voilà, voilà. Parce que dans pouvoir. la mesure où elle est portée par la charité, elle mérite la vie éternelle. Mais c'est pour ça qu'on voit pourquoi il le compare avec les souffrances de l'enfantement, puisque de fait, on est presque dans l'œuf encore. Hein. C'est-à-dire, justement, c'est bien la, une genèse qui, qui, qui a, que l'on attend et qui, qui passe par des phases. Et, le, et, et donc, la, la, une souffrance qui n'est pas vécue par la charité, avec la, cette charité qui n'est pas supportée par la charité, est une souffrance qui ne sert à rien et qui est sans commune mesure avec la gloire. Hein, ça n'a pas de rapport. Euh, euh, la souffrance est un mal, euh, la gloire est un bien. Est un bien. Donc, il n'y a pas de rapport. Euh, mais en revanche, la, la charité qui donne de supporter la souffrance en vue de la gloire éternelle, alors elle, elle fait de cet acte où on porte l'épreuve, elle, elle en fait euh, un, une, une, euh, un acte, un acte où on, on supporte, on subit, on, mm -hmm. on, on souffre, on est dans l'épreuve, mais un acte qui, lui, est digne de la oui. vie éternelle. Mais là, on voit quand même les, les, les souffrances d'une Catherine de Sienne, d'un Padre Pio, de gens comme ça. On voit bien que, justement, chez, pourquoi est-ce qu'on est... Qu est Agnès Langeac aussi, c'est très frappant. Euh, on voit bien que ce sont des gens qui, qui toute leur vie, ils ont, ils ont des, des douleurs, des profondes... Et, et en fait, ce n'est pas du tout parce qu'ils étaient d'un tempérament valétudinaire. C'est parce qu'ils étaient tellement tendus, vers cette euh, révélation des vices de Dieu, que bah, ça, ça provoque euh, ce, ce, ce, ces souffrances de l'enfantement. Oui. Je crois que là, il y a quelque chose vraiment de... de, de du coup, c'est presque des souffrances acquises. Ce n'est pas qu'ils les aient recherchées, mais c'est qu'elles euh, elles, elles viennent par surcroît, en quelque sorte. Et c'est là où les, les saints nous disent l'état réel de notre monde, d'une certaine manière. aussi. Mm. Elles font partie de leur gloire. Mm. Et... Euh, je, je pense que le, le meilleur exemple de cela, ce sont les plaies du Christ dans son mmh. corps ressuscité. Oui. Hein? Il continue de porter les plaies de son corps. Oui. Parce Alors. que c'est un surcroît de beauté, même dit saint Thomas à partir de saint Augustin. Mmh. C'est-à-dire que c'est vraiment la, la, la manifestation même de sa charité qu'il a vécue oui. sur, la, sur la croix. Et il, a, il garde ces, ces traces-là. C'est plus que les cicatrices du héros qui montrent combien il a lutté. C'est encore d'un autre oui. ordre. C'est vraiment l'ordre de la charité. Adiutorium nostrum in nomine domini, qui fecit celum et teram.